Passer sous docteur sur Dr. Lindsay. Je sous passé Dr. Lindsay. Dr. Lindsay. Dr. Lindsay. Madame. I'm I'm to sous I'm Monsieur Damoye. Passer le ranger. Papa Blanc, ranger. Papa Blanc, ranger. Dr. ranger. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Maestro Monsieur Maestro Je suis pas d'accord avec Je Si vous pas avec le Gospel, il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Excusez-moi. Ce n'est pas moi. pas une de moi. y n'est pas une faute de moi. pas une de moi. Ce n'est pas moi. Mais je compte pour me débarrasser. que je suis que je suis que je suis Faut-il lever main yeux? yeux. Dieu. Oh mon âme. J'ai là. Je vais vivre. Alléluia. Que mon Dieu bénisse l'Assemblée. Que mon Dieu bénisse le peuple à ma terre. Que la grâce de Dieu traverse. Que la puissance de Dieu est traversée. Qui la la qu a mon Dieu C'est oh, à toi. Il a. Ami, il a. Il a. Dieu sonne pour qui peut faire qui de Jésus, de Jésus maintenant. Approchez vous maintenant. Approchez nous vous Approchez nous maintenant. Approchez nous Approchez Approchez dans Approchez Approchez nous Approchez nous monde qui Approchez maintenant. Font violence sous l'esprit. Font violence. Il est réservé aux hommes. Et mourir de seule fois. Alléluia. Après toi, vient le jugement de Dieu. Approchez ma terre. Approchez, approchez, approchez. Approchez ma terre. Avant de terminer. Avant de déposer du coin. Font violence sous l'esprit. Approchez ma terre. Jésus suis vraiment l'air. Jésus a vraiment l'air. Jésus a Aucun qui a vraiment salut a vraiment l'air. Jésus a a vraiment l'air. Jésus a Amen. a vraiment l'air. a vraiment a vraiment a Approchez jeune garçon. Approchez, approchez, approchez. Approchez. Oh, ne résistez pas à la foi de Dieu. Ne résistez pas à la foi de Dieu. Alléluia. Ne résistez pas. L'après le matin. Jésus après le matin. L'après le matin. Parlez-vous à recevoir. Parlez-vous. parlez Le L'enfer réel. Salve moi pour Jésus. pour Jésus. est Amen amen L'enfer est L'enfer est réel. est Est-ce que va troisième Est-ce que va troisième pour troisième, pour troisième, troisième, pour troisième, troisième, pour troisième, pour troisième, pour troisième, pour réel pour réel pour troisième, pour troisième, pour troisième, pour troisième, réel réel Alléluia la fera béni allons dit merci seigneur recevoir amis à cause avec vous à parler avec vous nous gagnons un numéro de téléphone international et tout le monde qui est international la carré les numéro 973 757 03 62 973 757 03 62. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Église, amis internautes, amis téléspectateurs, amis auditeurs, amis YouTube, amis Facebook, Noté depuis l'Église des dieux indépendante de la porte étroite, l'Église a été dirigée par Apôtre la Amel Lafleur. Et dit ça dans Delma 33 au ton service d'adoration on t'a savouré l'esprit, on t'a savourer l'amour, on t'a ramassé provision spirituelle et qui tes yeux fermés la nous la prière et pour recevoir les derniers mots de bénédiction. Mon âme bénit l'Éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint-d'or. N'a moins béni, mon Dieu. N'a moins béni, mon Dieu. N'a moins édifié. N'a moins exalté. N'a moins savouré, mon Dieu. N'a moins mangé, mon Dieu. N'a moins la mon Dieu. Amen. Seigneur, nous nous remercions pour toute provision spirituelle. Où tu es fait pour l'esprit, non? Où t'es fait pour nous, non, merci Seigneur Dieu, pour mon monde qui t'est affamé, pour mon qui t'est soif, pour mon âme qui te besoin d'orientation. Il t'a besoin d'un sérum, il t'a besoin de il t'a besoin d'un médicament, Père d'amour, Amen, comme il est écrit, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur, de celui qui tombe en défaillance, Merci Père d'amour, pour chaque monde, il donne défaillance, Chaque monde, il désappointé, chaque monde, désappointé, chaque monde qui te découragé Chaque monde qui te a bâti. Chaque monde qui te dans l'abattement Chaque monde qui te de vous soler, Amen ou consolé ou sous so, ou peigné ou vide grâce sur so, le plein d'amour Nous peignons nous nous merci Pour toute grâce, pour toute bénédiction Spirituelle ou tes fidèles vous te partager soit semblé ça, Sur chaque monde qui t'attendait, Amen ta note, à tes spectateurs Amen, Amen, pour toute grâce, vous te déverser, sous l'église ou Père d'amour. Nous bénissons, nous nous merci, nous prions pour ça. Mais non Jésus-Christ, à lui seul, soit la gloire, la toute puissance au siècle et des siècles. Amen. Qui te suffit, frère de la bénédiction. Femme, au peut pas la caillou. Sonne-moi au Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, cher Seigneur, si je suis sur mauvaise voie et conduis moi sous la voie de l'éternité. Que le Seigneur nous grâce, capable sommes capable de préserver l'esprit, nos et corps en attendant son grand retour glorieux et jusqu'à la consommation des siècles. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix, studio, vous prenez la terre.